Septembre 2022, la région Guadeloupe a lancé la construction de la nouvelle déchetterie de terre de haut pour le compte de l'agglomération Grand Sud Caraïbe. Elle permettra notamment de pallier au mauvais état du quai, à l'entreposage des déchets à même le sol, ainsi qu'à l'encombrement maximal de la surface. Durant la période de construction, un espace provisoire a été mis en place pour la collecte des déchets à la rue de la Savane, afin de minimiser les nuisances et de garantir la propreté du site des mesures ont été mises en place pour optimiser l'organisation de celui-ci. À l'issue des travaux, le site accueillant la déchetterie provisoire sera remis en état. Cette nouvelle déchetterie est essentielle pour garantir une gestion responsable et durable des déchets sur l'île. La mise en service de l'ouvrage est prévue pour la fin du premier semestre 2023. La compréhension, la coopération et l'engagement de tous permettront la réussite de cette opération. Ensemble, en route vers l'objectif « Zéro déchet ».